Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo, toujours sur la programmation dynamique. Et on corrige aujourd'hui un exercice en détail, un exercice qui porte sur le problème de Weighted Interval Scheduling. Alors on a présenté un peu cet exercice dans le contexte d'une application réelle en astronomie, en particulier pour la recherche d'exoplanètes. Donc je vous mets le lien en description vers cette vidéo où on raconte un peu l'application euh, réelle. Voilà. Alors je rappelle les données du problème. Donc j'ai... Un ensemble de N intervalles, que je note grand I ici. Un intervalle, c'est un intervalle de la droite réelle, et c'est défini par un instant de début et un instant de fin, RI et DI. Et j'ai également un poids, WI, pour chaque intervalle. Alors, je représente les intervalles de cette façon, de façon traditionnelle, avec la date de début, la date de fin, le poids au milieu, et puis le numéro ou l'index de l'intervalle dans un petit encadré. Alors voilà un exemple de jeu de données où j'ai pris n égale 6 et puis j'ai pris des intervalles à chaque fois avec une date de début, une date de fin. Donc voilà un exemple de jeu de données. Il y a un élément important, donc c'est qu'il y a des intervalles qui sont compatibles temporellement, hein, comme dans l'encadré vert ici, c'est-à-dire que des intervalles, ce sont des intervalles qui ne se chevauchent pas, et puis il y a des intervalles incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ont un instant en commun. La question que je me pose, c'est de trouver un sous-ensemble d'intervalles compatibles temporellement et de poids maximum. Alors, voyons une solution tout de suite à ce jeu de données. Donc ici, j'ai retenu interv les intervalles 3 et 5. Donc ça, c'est une solution réalisable parce que ces deux intervalles ne se chevauchent pas dans le temps. Et elle vaut 17, ici. Son poids total est de 17. 10 plus 7. Ce n'est pas la meilleure solution. Il y en a une meilleure qui consiste à prendre les intervalles 2 et 6 pour un poids total de 18. Voilà. Alors, la question que je me pose, générale, est la suivante. Donner un modèle de chemin permettant de trouver un sous-ensemble S d'intervalles 2 à 2 compatibles temporellement et de poids total maximum. Voilà. Alors Je rappelle simplement que l'algorithme naïf pour euh, attaquer ce problème consisterait à énumérer tous les sous-ensembles possibles d'intervalles, en vérifiant à chaque fois ceux qui sont compatibles temporellement et en retenant le meilleur. Donc, cet algorithme-là ne passe pas du tout à l'échelle, parce qu'il y a deux puissances n sous-ensemble possibles, hein, d'un ensemble de n objets. Or, on ne peut pas... Deux puissances n, donc on peut pas aller au-delà sur une machine de n égale 30, environ. Or, souvenez-vous, dans le catalogue des astrophysiciens, il y a des milliers d'étoiles, hein, donc on veut résoudre des problèmes qui soient beaucoup plus gros que n égale 30. Hein, C'est pour ça qu'on va faire un modèle de chemin. Voilà. Alors, quand on est face euh, à, à, à, quand on vous pose la question de faire un modèle de chemin, la première question que vous vous posez, elle porte sur la structure d'une solution optimale. Ça, c'est ce qu'on avait fait sur l'exercice qu'on a déjà corrigé, donc je vous remets la démarche ici. Donc la première question, c'est celle de la structure d'une solution optimale. Alors, je me prends un exemple de données, comme ça, je suppose euh, une solution optimale. Donc, je n'ai pas remis les poids, ils n'ont pas d'intérêt ici hein, pour notre raisonnement. Donc, j'ai supposé que 1, 4, 8, 12 était une solution optimale à ce jeu de données. Alors, la question maintenant est la suivante. Est-ce que cette solution optimale est faite avec des solutions optimales de problèmes plus petits hein, Je cherche les sous-problèmes qui vont me mener à mon modèle de chemin. Alors, pour trouver des problèmes plus petits, bah, il faut que je les cherche, que je fasse des essais. Alors, par exemple, ici, je coupe le problème en deux. Et si j'ai fait cette coupure, bah, je peux me rendre compte que la solution 1/4 au problème restreint aux 5 premiers intervalles eh ben, doit être une solution optimale à ce problème-là, à ce sous-problème-là. La raison est la suivante, c'est que toute solution réalisable de I', I' étant le, le sous-problème restreint aux 5 premiers intervalles, hein, toute solution réalisable de I' est compatible avec 8 et 12. Ça veut dire que si j'ai une solution meilleure que un 4 ici, bah, elle sera compatible avec 8 et 12 et elle me donnera globalement une solution meilleure que S au problème d'origine. Ça, ce n'est pas possible puisque j'ai supposé que S était optimal. Ah, j'ai toujours cette preuve par l'absurde, dont je complète la rédaction ici, qui me permet d'identifier des solutions optimales à des problèmes plus petits dans une solution optimale du problème. Et là, je retrouve toujours ma propriété qui est au cœur de ce chapitre. Hein. Tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. J'ai la même chose ici en termes euh, d'intervalle. Voilà. Alors, cette analyse-là doit m'aider à trouver les sous-problèmes. Donc, ayant fait ça, je peux euh, identifier les sous-problèmes comme un, le, le problème restreint à tous les intervalles terminant avant un certain intervalle i. Hein, ici, c'est ce que j'ai fait, regardez. Si je considère les 8 premiers intervalles, donc i égale 8, hein, tous les intervalles qui terminent avant l'intervalle 8, j'ai ramené ce problème en disant, bah, je choisis i 8 dans la solution optimale, j'ai mis 8 dans S, et j'ajoute la solution optimale d'un problème restreint aux 5 premiers intervalles. Vous voyez, ce raisonnement, ça vient vraiment de l'analyse que j'ai faite sur la structure de la solution optimale. Alors, si j'ajoute 8, bah, il faut que j'ajoute cette solution optimale à i égale 5. Mais je pourrais aussi ne pas prendre 8, ça c'est l'alternative. Dans ce cas-là, je ramène mon problème à un problème de taille 7. Donc voilà ma décomposition en sous-problèmes. Hein, la solution optimale de ce problème de taille 8, elle est faite soit avec W8 plus la solution optimale d'un problème de taille 5, soit la solution optimale d'un problème de taille 7. Alors ce qu'il faut remarquer ici aussi, c'est que dans cette décomposition, j'ai fait en sorte de ne pas perdre d'intervalle. C'est-à-dire que j'ai supposé un ordre entre les intervalles, pour ne pas en perdre quand je réduis la taille des problèmes. L'ordre en question, ici, c'est que j'ai trié les intervalles par date de fin croissante. Ça, c'est important dans le principe de cette décomposition. Voilà, donc ce, cette décomposition sous problème vient vraiment des questions qu'on se pose sur la structure d'une solution optimale. Et elle mène au modèle de chemin. Alors, j'ai remis les, ces éléments en haut et j'ai remis notre jeu de données exemple ici en haut à gauche. Donc un sous-problème... On a vu que c'était caractérisé finalement par un seul intervalle, puisque ça comprend tous les intervalles qui précèdent celui-là. Donc ici, i égale 8, ou l'intervalle 7, ou l'intervalle 5. Donc j'ai finalement un sommet par intervalle. Alors si je, je démarre mon graphe pour le jeu de données ici, je vais avoir 6 sommets plus un sommet 0, qui va me représenter un ensemble vide d'intervalles. Alors maintenant, comment je vais placer mes arcs bah, je vais vraiment suivre ce principe. Ici, les prédécesseurs de 6, ça va être quoi Ça va être les sous-problèmes auxquels euh, je peux me ramener. Donc, un problème de taille 6, je le ramène soit à un problème de taille 5, et je ne prends pas 6, soit à un problème de taille 2, parce que je prends 6 et que 3, 4, 5 sont incompatibles avec 6. Donc, soit un problème de taille 5, soit un problème de taille 2. Et quand je me ramène à un problème de taille 2, bah, je gagne 8, c'est le... que j'ai choisi l'intervalle 6, donc j'ai gagné 8 euh, dans, ma... dans mon, mon poids. Alors je peux continuer comme ça, vous voyez qu'un problème de taille 5, ben, je peux choisir 5 et me ramener un problème de taille 4, dans ce cas-là je gagne 7, ou je ne choisis pas 5 et je me ramène aussi un problème de taille, de taille 4, et dans ce cas-là je gagne 0. Et je peux continuer comme ça et donner l'ensemble des, des, des arcs de mon graphe, hein, qui est mon graphe G, support de mon modèle de chemin. Alors ayant écrit ce graphe, je vérifie tout de suite que je retrouve bien euh, les solutions en termes de chemin. Donc la solution orange ici, 3 et 5, comment est-ce que je peux la visualiser dans ce graphe Et bien là voilà, voilà la solution où les arcs euh, courbes ici représentent les intervalles que j'ai retenus. J'ai retenu l'intervalle 3 et j'ai retenu l'intervalle 5. Je peux vérifier que la longueur de ce chemin, 17, est bien le poids euh, de, la, de la solution correspondante. Et puis, je peux aussi représenter la solution en rose pour un poids de 18. Donc voilà mes solutions. Alors, ayant fait ça sur l'exemple, j'essaye de donner après euh, le principe général de mon graphe. Donc Le voilà, j'ai un sommet i pour chaque sous-problème, hein, tous les intervalles terminant avant i, et les arcs modélisent d'une part l'ajout de i dans S, et d'autre part euh, l'exclusion de i. Alors pour définir mes prédécesseurs, donc i-1, ça c'est pas un souci, par contre il faut que je définisse ce P de i ici. Alors P de i, c'est le plus grand indice avant i et compatible avec i. Par exemple, P de 6, ici, ça vaut 2, parce que l'intervalle qui termine au plus tard et qui est compatible avec 6, c'est 2. En effet, 5, 4 et 3 sont incompatibles temporellement avec 6. Donc j'essaie de noter formellement, pour donner une définition formelle et générale de mon graphe, euh, euh, le, le prédécesseur de i dans le cas où je mets i dans la solution. Alors il faut aussi que je prenne en compte le début, c'est-à-dire que j'ai P de 3 ici qui vaut 0, parce que je n'ai pas d'intervalle compatible avec 3 qui précède 3, qui termine avant 3. Donc je note simplement P de i égale 0 quand j'ai aucun intervalle compatible avec i et terminant avant i. Donc voilà un peu le schéma général. Il faudrait vraiment écrire proprement la définition de ce graphe. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Il y a tous les éléments ici pour comprendre. Alors, a partir de là, j'ai remis ce principe en haut, et je vérifie bien que j'ai un modèle de chemin. Donc, Je vérifie qu'un chemin de 0 à n dans ce graphe G, c'est bien une solution réalisable de mon problème. C'est bien un ensemble S d'intervalles compatibles temporellement. Et inversement, tout ensemble d'intervalles compatibles temporellement est bien représenté dans ce graphe ici par un chemin entre 0 et n. Par ailleurs, la longueur du chemin c'est bien égale au poids total de mes intervalles. Ça, ça veut dire que ben, je peux modéliser Waiting Interval Scheduling comme. Le... Je peux résoudre le problème de Waiting Interval Scheduling comme un problème de plus long chemin de 0 à n dans ce graphe G. Et j'ai bien construit un modèle de chemin. Alors, je donne maintenant l'équation de Bellman de ce modèle, notre équation de récurrence. Donc, comme le sous-problème c'est i ici, ben, je note f de i, la valeur optimale de ce sous-problème, hein. donc valeur optimale pour les intervalles de 1 à i et j'écris simplement l'équation de Bellman sur ses prédécesseurs. Donc f de i, c'est le max entre f de i moins 1 et f de pi plus le poids de l'arbre wi. Ça c'est simplement l'équation de Bellman dans un graphe encyclique, j'ai simplement besoin de connaître les prédécesseurs pour l'écrire. Et puis j'arrête ma récurrence au début quand même à f de 0 égale 0. Voilà mon équation de Bellman. Alors Je peux tout de suite en déduire la complexité de mon algorithme de plus long chemin, parce que, la complexité d'un plus long chemin dans un graphe à cycliste c'est en nombre d'arcs, hein, en grand O du nombre d'arcs. Alors, combien j'ai d'arcs ici ben, Pour chaque sommet, en fait, regardez bien, j'ai deux arcs qui rentrent dans chaque sommet, exactement deux à chaque fois. Donc finalement, si j'ai N sommets, j'ai deux N arcs. Donc ça, c'est en grand O de N. Donc pour calculer un plus long chemin ici, si je prends mes sommets dans un ordre topologique, ça va me coûter 2 N, c'est-à-dire grand O de N. Donc c'est extrêmement efficace parce que c'est une complexité linéaire. Alors Par contre, pour l'obtenir, il a fallu que je construise ce graphe. Et pour le construire, il a fallu que je trie mes intervalles par date de fin croissante. Et ça, ça coûte plus cher, ça coûte n log n. Donc ici, la complexité vraiment finale de l'algorithme, elle est en n log n. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus efficace, évidemment, que 2 puissance n, dont on a parlé au départ, qui est une complexité exponentielle. Voilà. Alors je vous remets sur le même euh, écran à la fois le modèle de chemin, la décomposition en sous-problème et l'équation de, de Bellman. J'espère que vous, vous, ça, ces éléments ont du sens pour vous, et que vous voyez bien que ces deux représentations, ici, chemin et décomposition en sous-problème, eh on peut les écrire de façon formelle avec cette équation de récurrence. Finalement, ça c'est l'écriture compacte formelle de ce graphe ou de cette décomposition. Donc voilà la réponse attendue à l'exercice. Alors à partir de là, je peux écrire l'algorithme. Ça c'est presque en fait automatique une fois qu'on a l'équation de récurrence. Donc je fais ça avec vous. L'algorithme est le suivant. Il faut que je trie les intervalles d'abord. Il faut que j'alloue la mémoire pour f. Donc ici c'est un tableau et je l'initialise. Alors j'ai représenté le tableau f ici. J'ai initialisé toutes les valeurs à 0. Donc tous les f de i sont à 0. Et puis... Pour résoudre un problème de taille i, il faut que j'ai résolu les problèmes plus petits avant. Donc il faut que je résolve les petits problèmes avant les gros. Donc ma boucle elle est organisée de 1 à n, les petits avant les gros. Et à chaque fois, j'applique exactement cette équation. Alors si je déroule euh, l'algorithme sur mon exemple de données, je pars à de... Donc, je, vais faire... je vais représenter le déroulement ici avec une ligne par... à la fin de chaque itération de i. Donc à la fin de la première itération, j'aurais mis à jour f de 1. Je mets à jour f de i pour l'itération i, donc j'aurais mis à jour f de 1. Donc ici, je vais trouver 4, parce qu'effectivement, je vais faire le max entre 0 plus 4 ou 0 plus 0, hein, c'est-à-dire 4. À i égale 2, c'est pareil, je vais obtenir 10 comme le max entre 0 plus 10 ou 4 plus 0. Pareil pour la ligne 3, je vous laisse visualiser ça. et je retrouve la valeur 18, euh, qui est la valeur de mon plus long chemin. Ici, je n'ai fait vraiment que résoudre un plus long chemin en prenant les sommets dans l'ordre topologique. Voilà, j'espère que ça vous aide et que c'est clair pour, pour vous. C'est un exemple vraiment complet euh, jusqu'à l'algorithme. Alors, Je vais vous laisser simplement avec quelques questions. Voilà les questions que vous pouvez regarder pour vous entraîner. Et je vous mets également la question que se posaient les astrophysiciens, donc en référence à la vidéo qui explique ce problème dans euh, le contexte de l'astronomie. Voilà, bon cours à vous